Je vais reprendre les principes un petit peu. Nos principes sur le masculin-féminin, ils sont les suivants. Il y a du masculin négatif, et il y a du féminin négatif. Il y a du masculin positif, et il y a du féminin positif. Et ces quatre énergies, ces quatre énergies masculines-féminines, dansent, une danse, qui engendre ce qu'on qu appelle à la voix de l'amoureux, le quatuor des névroses ordinaires. Quel est l'enjeu de cette danse, de ce quatuor L'enjeu, il est très simple. C'est d'harmoniser en soi-même le masculin et le féminin. Il y a deux façons de gérer les choses. Les mélancoliques, victimes, passifs, agressifs, je vais vous le faire court, c'est le négatif du féminin. C'est un féminin en négatif. Et puis il y a l'autre côté l'éboutirant, besoin de compensation, fantasme de toute puissance, rapport de force permanent, c'est du masculin négatif. Mais en même temps, dans chaque catégorie, il y a un masculin et un féminin. Il faut un partenaire. On ne peut pas jouer tout seul. Donc il faut regarder le partenaire qui colle bien avec le, besoin, avec le fantasme d'impuissance et quel partenaire colle bien avec le fantasme de toute puissance. Donc c'est un jeu à quatre.